De, de la rue, enfin euh, du, du quartier. Alors, les gens du quartier, ils sont habitués à avoir la, la vitrine colorée. Mais l'été, des fois, il y a des gens qui passent, et font Oh, regarde, comment c'est beau. C'est un bon groupe d'entraîneurs c'est une association. Et ben, on se retrouve entre copains, entre amis. On peut jouer aux cartes, on peut faire des scrables, on peut faire des activités chant, des activités théâtre. Les activités sont gratuites. Des fois, c'est un peu payant. Comme par exemple hier soir, on a eu le bowling. On a payé 3 euros. Le GM nous a payé un coup et un coca. Et puis on a fait une partie on était 8. J'ai une passion d'hébergité et ça me fait 700 euros. Plus un complément pour faire le montant de l'âge 810, 815, 815. Je pourrais travailler en, en, en ESAT, mais il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Et le, les postes qu'on m'a présent proposé, ça m'intéressait pas trop. J'ai eu besoin de sous pour faire un, un voyage en Bretagne, là, je suis breton. Et, et j'ai eu les sous que je demandais. J'espérais, j'ai pas demandé des milliers de ça. J'ai demandé pour le ticket de train et plus ma semaine, c'est 100 euros ma semaine. Ma cu curatelle elle est à Lumou, c'est La Pam 11. A la fois c'est bien parce que la curatelle ça me germe, je fais à la semaine donc j'ai de l'argent tout le mois. Parce que moi, je suis dépensé et je dépenserai tous mes sous en 10 jours et puis après, pendant 20 jours, je ne mange pas. Alors, je sous elle ça, ça, ça morcelle un peu le, le, la dépense. Alors, je fais un peu de course, un peu de tabac, et puis il me reste 10-15 euros pour aller au cinéma. C'est trop cher le tabac, il faut qu'ils arrêtent de monter le des tabacs tout le temps. Il faudrait, faudrait que j'arrête de fumer surtout. <rire> voilà. J'ai fait une course avec elle, j'ai acheté la viande, le, le le jambon de poulet, le cachir, le pâté à l'âne, le steak haché, le surgelé. On a pris des clienties aussi, des petites saucisses à la des petites saucisses à l'âne. Ouais, les petites saucisses à la là. Ah d'accord. Une fois par mois, on fait des grosses courses. On va à Lidl. On achète du lait, du café, des confitures, on achète tous les produits de première nécessité. Tu... Une fois par mois. Hein. Une, fois... une fois par mois, on va le pour, pour le mois. Pour le mois. Et puis après, ponctuellement, tous les jours, on achète du pain frais, on achète un peu de légumes, euh, un peu euh, ce qui manque pour faire le repas. Et ça nous coûte 2 euros le repas ici. On fait des vides greniers. C'est-à-dire que nous, si on veut se débarrasser d'un truc, on n'en a plus l'utilité. On propose aux gemmes s'ils veulent le prendre pour le, pour le vendre, un vide grenier. Soit ils acceptent, soit ils refusent parce que le truc il n'est pas terrible. Et quand ils acceptent, eh il y a des participants qui font le vide-grenier avec, euh, avec un, un encadrant. Après on fait des, des journées d'animation pour la journée par exemple des, des associations. On fait un stand décoré avec des, des, un jeu ludique. Euh, et puis, euh, des... On fait le journal aussi, le journal du Gem. Tous les mois, on fait un journal. Et on espère que le président il va ajouter 100 euros comme il a dit. Euh, ouais. Ça nous fait un peu, un peu d'argent. Ouais. On est content. Ouais. L'argent, c'est pour acheter ce qui nous intéresse, les c'est Ce que le corps, la maison, la voiture, mariée, Il fait plusieurs choses avec l'argent. mais et pour avoir l'argent, il faut, je ne sais pas quest ce qu'il faut faire. Quoi. Des efforts, un peu de, des, des efforts. Quand on n'a pas d'argent, c'est un peu difficile. Après, l'argent, c'est pas tout quand même. Mais quand on n'a pas quand même, c'est un peu difficile. L'argent, c'est un moyen de, de se procurer quelque chose dont on a envie. Quand on boit, quand on fume, déjà c'est pour... Moi ouais, je fume euros par mois. En plus, euh, c'est même pas des cigarettes, des vraies cigarettes quoi. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir la, les cigarettes parce que c'est pas gratuit. On s'inquiète, on, on essaye de, de trouver la solution pour avoir un peu. Même une voiture, si on a besoin d'une voiture, il faut la il faut l'argent. La Et quelque part, c'est l'argent qui compte. Moi je, moi je suis un peu, un peu utopique avec l'argent. <rire> J'aimerais qu'il n'y en ait pas. Enfin, si, qu'il y en ait quand même, mais, mais euh, que ce ne soit pas avec de l'argent qu'on puisse avoir des, des choses. Que ce soit avec des efforts, de la participation volontaire, il euh, y aurait plus de choses, euh, de meilleure qualité. Et... Mais l'argent, on, on vit dans un monde avec de l'argent, donc euh, il en faut de l'argent. Tu te rappelles, il faut trier les factures Oui. Donc euh, voilà, entrer dans l'ordre chronologique Après tu mets la date, l'entreprise et le montant Et tout ce calcul automatique Je vous ai mis les formules de calcul Tout ce calcul automatique Donc euh, voilà, et pour les recettes les recettes des repas, tu le sais, tu te rappelles du cahier, 2 euros, le repas, le repas 2 euros, le nombre de personnes et ça se multiplie automatique et ça additionne. Oui, à la base j'ai un niveau BTS comptabilité, c'est ma formation de base, mais je me suis reconverti. Maintenant je fais un BTS sanitaire et social. Moi j'ai été nommé trésorier et grâce à Angélique j'ai la possibilité d'apprendre... Un peu la compta. Il faut savoir qu'on est parrainé par une, as une, une association qui s'appelle euh, Les Sports de l'Aude et qui nous donne tous les mois un budget, de, par exemple un montant de 250 euros. Et on gère, on gère ça pour les dépenses, Là, tout ce qui est alimentation, voilà. Et pour les recettes, euh, c'est les adhérents qui payent un repas de 2 euros. Mmh. Et ça aussi c'est très important de savoir parce que euh, c'est très important de savoir euh, combien d'argent rentre. Et tous les 3 mois on fait des brocantes. Pour faire rentrer de l'argent, pour qu'on se autofinance des activités, parce que malheureusement les subventions baissent. Donc c'est vrai que là aussi, c'est aussi pour le travail là de trésorier, on s'adapte parce que on, par exemple quand Jean-Mi n'est pas capable de le faire, c'est moi qui reprend le relais. le relais. Moi je suis pas douée à la cuisine, il m'apprend à faire la cuisine, je lui pose des questions, et il me répond pour la cuisine. Ouais. Comme, voilà, c'est un partage et un échange. L'année dernière, si ils étaient en déficit l'année dernière donc euh, voilà mais pas de euh, voilà mais euh, c'est un peu normal parce qu'il y a moins d'aide euh, parce que maintenant comme on, la région euh, c'est l'Occitanie et ça fait qu'on n'a plus l'aide euh, régionale oui parce que, en général chaque année euh, le GEM touche 75 000 euros à peu près mmh. donc euh, voilà et on a un déficit de 5% voilà. et, on a, et on a moins de subventions euh, municipales mais par contre le département, le département nous, fait, nous fait un geste c'est que tous les chaque année il nous financent finance des activités comme l'équitation, euh, le kayak et le tir à l'arc. Par contre, euh, le conseil départemental nous finance trois sports chaque année. Pour qu'on a, on a accès au sport et, voilà. et que le sport aussi c'est bien pour Les la santé.